Et yo tout le monde c'est Ridil, on se retrouve pour une série de trois succès qui sont Primates, Chénon Manquant et Aploriniens qui vont tous les trois se situer dans la mission Syrah 117 euh, dans l'eau 3. Donc le premier euh, succès qui est Chénon Manquant va consister à aller voir un singe dans un arbre qui est euh, au niveau du barrage euh, juste après le point de rendez-vous, bravo alors on va un tout petit peu avancer dans la mission, juste à la fin de l'allée où il y a les snipers, on va escalader la roche sur la gauche, on va tomber sur une petite famille de singes, et donc euh, les regarder va euh, vous débloquer le succès primate. Et enfin, euh, dernier succès, on va arriver... Tout à la fin de la mission, et quand on arrive au niveau du pont, on va aller regarder hors carte au niveau des buissons, euh, au-dessus de l'eau, et là on va voir une dernière famille de singes, et ça devrait vous débloquer le succès Aplorinien. Alors voilà pour ces trois succès, je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, vive à l'eau